Après. Ah. Voilà. Je ne sais pas comment ça se fait mais là c'est vraiment compliqué. Je ne vais pas par où aller, euh, je crois que je fasse, sur moi. Euh, il, est, il est gaucher aussi, hein. Alex est gaucher, donc ouais, ouais. ça change, ça change la perspective. Donc, dès qu'on commence à avoir un déplacement, c'est vite à tous les niveaux au plus grand, la main le et on se soucie plus de cette position qui doit rester la là, pieds on se concentre sur les pieds, et on perd ses repères. N'oublions pas que ta copie est un bouclier, hein? et, et, et donc là je suis, elle doit toujours fermer la ligne de 6, c'est la ligne de 6 là, avec ton bout un peu oblique à droite sans le mettre trop à droite, hein? et donc il faut essayer de pliger ta pointe dans tes déplacements, C'est pas allez, là, tu vois, oui. Bon. C'est oui. bon. Hein? Parce que timing, ça allait là. Oui, mais il a... Ça meurt là. là, là. Oui. Allez, 14-14, la dernière, championnat du monde de ciné. Merci. Merci.